Le chef de l'église, Bandeko Balangia émission Pole la lumière, il y hebdomadaire pour chaîne les avertis et puis les avertis. Point net. Ming ming les carapés. Naka a chaîne solo na politique. Denge ba ouba messager Donc chaque week-end. week-end. par rapport programme. déjà titre tropéiste to lobby. Évangile gratuit, évangélisation payante. Où est la vérité? Na bandeli? évangile gratuit, évangélisation payante. Où est la vérité? bosolo ezali wapi? Tout le monde a un de Internet, bien sûr, message messages. Il a tellement ébellé. Mais de fois, ceux qui ont jamais assez, qu'orienté biso, orienté biso, pour la catégorie peut être Mais ça fait que le temps, tout le monde a, un feedback, ça a fait feedback, tout depuis le bandati tu as y a des choses où réellement les pour ça des, la C'est-à-dire vraiment de la nourriture pour ses enfants. Il y a un autre nali croire kou que yosa kolandangai moli mon anzambe kambayo réellement au comprendre makambo macambo de afin que Paul ou ils en aitati na yo na kati malouba, ou ils en aitati plus que la parole que la parole que nous sommes en train n'est-ce pas de véhiculer et lui maloba youte panabi c'est ça même pas philosophie mais ça maloba réellement youte panabi moi encore le pour n'accueillir fier Yolangai na sengi moli mon anzambe est afin que Nyonsu amongo monguna Satan e na ils en aitati maloba tu ailles croire li ban gâte me motè, ma réelman ya mou an anzambe de façon que soki ozy mesaj ouyo, e bo tar elba froui na katabou mouina, ou na kombou na yishou ane to sengi bouye, amen. regardant n'est-ce pas bien lisan tem ouyo, be titre ouyo, ton li komouna ke mesaj ou es ali adrese na catégorie a batoumou ko bouye. bi, e loko to bengi evangile, to évangélisation es ali et n'est pas donc pour la catégorie nous sous-entendons que ba Nous naba utiliser le moyen le instrument n'est-ce pas bali naba parce que de façon que maintenant on va faire ceci le c'est quoi un évangile Évangile est d'abord nini. Mingi ba kakango, me kangango vraiment Évangile est l'incoloba, bonne nouvelle. Évangile est kisa bonne nouvelle. Donc, évangélisation a li du fait, n'est-ce pas, yako évangélisé, c'est-à-dire yako panza sango malam. C'est ça, au en fait, l'évangile. Donc ce qui to ali ko annoncer mot évangile to ali ko ben gango to ali ko évangéliser donc mot o sa ko évangéliser ne ba ben ngakaé évangéliste bato ba li ko za na groupe ya ya ba sali réellement euh, ming ming na message ou ya bonne nouvelle wana ne to ben gango ba église évangélique normalement ba église wana euh comment dire spécialité na bango sa kaka ba té a n'est pas makambo ali pour le royaume a Nzambé ou bien la bonne nouvelle. Or, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, cest que Dans l'Ancien Testament, a concept il y a le royaume. Et ce concept concept dans l'Israël, il y a un terre promise en passant par mer rouge. Mais pourtant, il y a une nouvelle alliance, c'est ali. Que toi li ko, ko dans Zambè, servir Zambè, pon na but na bisou alini, to ko tabo kolo. Ko Or, pour na ko tabo kolo, ko il faut passer par l'évangile. Na bandeli. Pour na ko le royaume des cieux, e bo ko passer par l'évangile. puisque moutou a passer par l'évangile, te n'est-ce pas, royaume des cieux, et Kozalate. Mouto a passé par l'évangile, te moyen amona mouna, nzambé eko C'est-à-dire, l'évangile, ezali, n'est-ce pas, parole, o ezako, annonce yo, n'est-ce pas, la bonne nouvelle de Yeshua. Si tant ou taliko, konjutu au mounako, nakati ya, acte des apôtres, tout le temps dans Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 5, pour yangonum terozalandeti, comment dire, donc deux passages autour de la Kulandela, Kouanga et puis Kotala, qu'est-ce qu'il faut maintenant dire à ceux-là qui disent ou à ceux-là qui pensent que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Tout ça, dans quelques passages. Tout ça, dans des Apôtres, chapitre 4. Tout le monde a déjà que, dans le verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et, le, et, et les sadusiens, mécontents de ce qu'il qu enseignait, le peuple a annoncé en personne de Jésus la résurrection des morts. Ah, tout le monde a dit que non, tant oh, que Pierre, na Jean balikutea Théa, parce qu'on enseignait Batou sur, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. La, la bonne nouvelle, premièrement, primitivement, c'est -ce la résurrection, n'est-ce pas, à Yeshua. Puisque la bonne nouvelle... puisque C'est-à-dire là Batou, parce qu'on l'a dit à Moutou, Moutouana a promis bon Mouma Moutouana a souhaité à Koufi, tel qu'il avait donc promis à Koufi après trois jours à Sekoui. C'est -ce euh, la première bonne nouvelle physique ou palpable, il y a Jean, pierre et puis les autres les apôtres, puisque, bon, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, bateau ami, mon ami, mon ami, ba ami, bah, bah, mon <rire> Je vous dans vidéo que y ma je vais vous dire Mais tu vais fais rien. que je vais vous dire que je que je vais vous dire que avant vais vous dire concept. je vous dis dans je autre vous dire que je vais je que que le commandant du temple les pasteur Bobo Lelou cela qui nous qui vous empêche Yakuba donc vraie vérité ce qui c'est cela qui vous donne les cartes de membres, pour vous avoir membre il y a on a enseignement peuple d'abord basé sur la résurrection de Yeshua Or, quand on passe à côté sur la résurrection de Yeshua, c'est comme si ils étaient en train de faire la promotion de la personne de Christ, et de la personne de Yeshua. Or, côté à la personne de Yeshua, cela empêchait, n'est-ce pas, de commander un temple, de commander un temple, ou bien qu'il y ait un sadu saïen, basé sur ce qui est lianté. Pour que confinés dans pendant des années, puisque nous sommes dans une secte, nous sommes une vérité, libanda sommes une vérité, nous sommes dans des a nous concept de lumière une une une une Ata yebin zela, tant que obscurité zali, c'est-à-dire mensonge zali, ta ebin eh, e, e zela du fait que eh, co, corruption zali, ta ebin zela du fait que compromission zali, yon a eu beaucoup en Alibulu. C'est ça, en fait, notre but. Tu es quoi éveiller bino spirituellement pour pouvoir y na à Koulanda, bino ko Yeshua. Tout le monde a déjà à l'époque, n'est-ce pas, patriarche Jean, na, na, donc na Pierre, ba, li, kouté, ya, la, la, la résurrection de Yeshua. Mais bah, bah, il bah, bah, y a un temple bah, Et tant que vous théâtre, vous savez quoi? Vous avez un exemple. Vous avez un théâtre. Vous un exemple. Si vous avez besoin de à vous côté à théâtre. église. avez un côté te a mouvement na yote, me te a moutou réellement résurrection ya Yeshua. C'est-à-dire, na ban zanbe nyon sa moukili, toba prophète nyon sa moukili, ez mahomet la Bouddha, ez Confucius, ez na na Naebite Nimrod, ba onyon sa moukili ba yaki, ez Zeus, ba mou nyon mutu moutou moukote akoufa, pe a se kwa, na bandeli na avec la chair et le sang koufa dabonga même le des musulmans qui se battent la poitrine pour na roba non balandaka le vrai prophète a koufa ils conscient, mais sauf que je suis tellement aveuglé que je ne comprends pas que non, le chemin, la vérité et la vie, ils en de Yeshua. Je, je, je, je disais que ce so qui est au lingui, n'est-ce pas, au Théamutu, la vie de Yeshua, c'est-à-dire Yeshua à Yakinamokile, Yeshua à Kufaki, Yeshua à Sekwaki, Yeshua matali kolo. c'est-à-dire il est vivant. Or, comme il est vivant, il est capable, n'est-ce pas, de nous, de nous faire vivre. Il est capable de changer, n'est-ce pas, mai et Comi-20 c'est ça Yeshua. Attaque capable de qu'au changer païen a commis disciple naier. Ha capable de qu'au changer ma baie et commis dans ma âme. Ha capable n'est-ce pas? Il y a qu'au résister, n'est-ce pas? Il y a qu'au résister yo mouto Donc il faut comprendre les choses que Jean était de dire ici puisque la parole de Dieu nous dit ceci. Donc Tu contiens Actes des apôtres chapitre 4 et tu connais le verset, n'est-ce pas? au 3. Balobi boy. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison. Jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Du fait que Pierre n'a jamais sur la résurrection, sur la vérité, sur la bonne nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé? a on a prison. Parce que pas vérité. Je vous dis, mes frères et sœurs, des fois, je parle ça avec mes bien-aimés dans le groupe à les avertir. Un jour, le diable va nous interdire même de faire passer des messages comme ça dans YouTube. Alors, il faut profiter de l'élo. Tant que tu as un message, tu as un message. tu as une vie en ordre. Pourquoi Puisque, un jour, YouTube, un jour, tu n'auras même pas la, la possibilité de suivre le message qui te donne la vie alors tant vous un message au lelo coussin une philosophie na you, ko ba ngana nahi, ni po yo message o moi je vais te dire seulement que ce vous avez ce qu'on money bas groupe ya bateau collaborer na bas gouvernement monde ba groupe qui ya bateau basli qu'au collaborer na ba ba système monde tout le monde qui a photo tout le monde a un ya catholique na bas musulmans tout ça pour ça n'est-ce pas n'a ba na ils sont ensemble Or, tu ne peux, peux pas être ensemble avec une personne, ce qui est pour lui que tu côté. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis au nom de Yeshua, si tu as dit qu'on se réunir au nom de, donc de plusieurs, n'est-ce pas, Dieu on ne peut pas s'attendre à ce qui wana. Tu es un que Tobi est-ce que l'évangile est gratuit, l'évangile est payante, pourquoi Toujours remarquer que mon frère soi disant mon Yembi soi disant mon pasteur conférencier soi disant tout ce qu'ils font, ils le font pour avoir de l'argent. So, là, donc bo il y a ba, donc y a, y a taxe, ça dit tellement e, mouvement comme une association chaque année à y a, -kende ba dépense, oh, a dépense, ça, qui pendant l'année pour donc donc quoi je fin, donc banque ou bien soit taxes tout ce qu'ils font ils le font avec réellement, réflexion, ba, avec ré, avec réellement une réflexion avant on croyait que ce concert non payant c'est-à-dire c'est-à-dire c'est bon et si bon, il faisait pourquoi pour la cause ambiance n'est-ce pas il y a concert et puis que donc va dire je cause son sous wana ba sale ba DVD pour ba ba ba ba ba zo mbongo tout ce qu'ils font ils le font pour l'argent pour la pour l'argent to pierre botanga message na bango botanga makamuna bango basala jamais balobela sur mbongo par rapport à évangélisation yozako landanga yi tu donc tu tu prends donc le luxe n'est-ce pas un temple à mon après chaque jour les commi ko ya na katia mutu ya bana et tu penses que l'évangélisation évang... est tellement coûteuse que il faut aux anabas satellite aux za monde capter directement mais entre-temps tu le fais pour ta gloire et non pour la gloire de Dieu ce que toi lobe que te c'est pour vous donc que vous vous amener n'est-ce pas à comprendre à comprendre yo osali na bongo déjà tu as tu as tout même n'a pas télé mais ils sont en train de dire toujours que non l'évangélisation est payante donc payante pourquoi puisque ils veulent n'est-ce pas faire des choses extravagantes mais que ça à qui niveau na bango alors, qu'est-ce qu'il y a, nakatiamakambo Makambo, que non, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il part de la part de Dieu sans jambage, il part de la part de Dieu sans, n'est-ce pas, contrainte, il part de la part de Dieu sans condition important qui l'amour de l'argent est racine de tout mot à dire n'a besoin Je vous dis encore une fois, l'évangile est gratuit. L'évangélisation doit aussi, doit aussi être gratuite. L'autre, Tu me diras que Pour acheter la caméra, il faut, faut, faut, faut avoir de l'argent. Est-ce que ce qui bengi de langa? Ako peso moyete ya kusomba kamera est ce que soye moute mu, zamba banki na carte ako peso moya kusomba microte est ce que soye zamba banki ako yu yu somba ba, o, ba, totika moyi na locos totika ko deforme a kambanza mbé au na na, na, na na studio sali cd Moutra, moutra, atinda qui a zalité, nzambe parti, atinda Maintenant tu veux nous nous faire croire que non, comme Obé, ça qui na kate. Obé, Obé, y langage, na baby simbong rebelé, na salamonga moko. Na tu viens maintenant devant les enfants de Dieu pour récolter un bon au Mais pose-toi la question, qui a payé n'est-ce pas David lorsqu'il écrivait les psaumes? Oyoko Obé, la loco, Oyoko Obé, la torzo, Kouyemba pe, l'Éternel est mon berger. Qui a donné à David cet argent, ces moyens, n'est-ce pas, de réaliser tous ces, tous ces beaux textes? que Nakati, n'est-ce pas, à soi-disant, il y a tellement de, de loups ravisseurs leur pas objectif. Ils de ravir, ravire, arnaquer, arnaque, qu'on bote Un message mon qui directement sa côté pour caractéristique. Il faux frère. Ils aiment avoir plus de la plus de moyens, plus d'argent que les gens qui ont ensemble et c'est pourquoi tu verras d'autres, hein, à musiciens musicien, comme pasteur, puisque pour lui, il veut, n'est-ce pas, prendre une place, une position, n'est-ce pas, à, à contrôler bah, tout bien. bien. L'évangile est gratuit. Et l'évangélisation évang, aussi est gratuite. Puisque l'évangélisation, évang, c'est un moyen, n'est-ce pas, bien oh, c'est l'action, n'est-ce pas, d'évangéliser. Lorsque le Seigneur donne, n'est-ce pas, tout en haut rapidement, Matthieu, chapitre 28, verset 16 le Louis-Bouy, Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait destinée. Quand ils quand il le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur par là ainsi. » « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. »« 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. »« Yeshua a pouvoir, a pouvoir. »« Tout pouvoir qui m'a été donné dans l'école, il y a ça dit, lorsque nous recevons le pouvoir venant de Dieu, nous avons, comment dirais-je, notre feuille de route pour notre Kendeko Pesasango Malam. C'est pourquoi il dit ici que non, pour Kendekote à Batunion, c'est pourquoi c'est disciple. Or, lorsque le maître prêchait, il n'avait même pas de porte-monnaie. Rappelez-vous de l'histoire où il y a des disciples à Rosambo, on a arrêté mon ici. C'est pour dire que non, quand il aurait évangélisé, il n'avait pas besoin d'argent, il n'avait pas besoin de moyens pour couper sa battue, évangélisation. C'est pourquoi lorsque même Assali miracle y a pain et puis naba naba il y a poisson il a fallu seulement que 5 ans n'est-ce pas n'a a quelque chose à colier pour multiplier engo et l'in kolobanini et l'oko mukoyo nzamba pécio tu peux aller comme ça et aller prêcher afin que nzambe accommis ça jusqu'aux extrémités du monde de la terre ceux là qui disent que l'évangélisation est payante basaka ba miibi tu la chapitre 2, verset, tout en à ta verset 3, « Mais Tite qui était avec moi, » on Pierre, donc c'est Paul qui parle, « Mais Tite qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire si conci. » Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient euh, furtivement, Introduit et glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous, de, de, de, nous assévir, de nous asservir, de nous asservir. Nous ne leur condamnons pas un instant, et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Qui sont les, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu n'est fait point d'acception de personne, ceux qui, ceux qui sont les ceux qui sont le plus considérés ne m'importent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les ainsi concis, comme à Pierre pour les circoncis, concis, car c'est lui qui a fait à Pierre pour. Euh, qui, celui qui a fait de Pierre l'apôtre de circoncis a aussi fait de moi l'apôtre la de, de païen là tout le monde a ce pour, pour expliquer que ma qui c'est à dire que scandalisé bamba misusu et c'est ça là des faux mots qu'on boit bien c'est ça bas bas erreur au exam physique boit de façon que bas faux frères bas les coûts en il y a groupe n'est-ce pas y a bas nanzambi bas luka point y a quoi y a quoi chevelé c'est pourquoi ça qu'on expliquait par que hier apôtre Paul il était l'apôtre de païens imaginez-vous maintenant Dieu appelle n'est-ce pas Paul la route la route Damas à quel dégoutter bas bas païens maintenant imaginez-vous maintenant que Paul a le que non je n'ai pas de moyens il faudrait qu'avant qu'il évangélisation, j'ai besoin d'argent. Est-ce que c'est normal? Non. Quand je parle là, c'est la même chose avec ce que Paul faisait, mais sauf que lui, il, il marchait. Ils allaient de ville en ville, de village en village. Il voyageait pour, n'est-ce pas, annoncer la bonne nouvelle, même dans des conditions inhumaines. Donc, inhumaines. Il le faisait dans des conditions inhumaines, j'allais dire. C'est pour, pour dire que non, l'évangélisation n'a pas besoin d'argent pour accomplir la volonté de Dieu, mais pour accomplir la volonté du Saint-Esprit par rapport à la mission que le, le, le Seigneur t'a conférée ou t'a donnée. Ce n'est pas que évangélisation a besoin azali l'évangélisation nest mon Imaginez-vous quelqu'un qui a déjà des moyens. Je veux dire, dans la banque, 100 000 euros. Ma en disant que l'évangélisation a besoin d'argent. Acte des apôtres, chapitre 5. Puisque Aouezas koponako, kanga munoko. Je dis bien, kanga munoko Pour ceux-là qui peut-être mal intentionnés, allez dire que, mais pourquoi, pourquoi? Tout en calmement. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 1, le biboué. Mais un homme nommé Ananias, avec sa, f... sa fille à sa femme, vendit, vendit une propriété et réteint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Awa, et ça, église primitive. Église bandes, est où tu C'est-à-dire, il y avait maintenant des idées, par exemple, que Bazan a bien en commun. Ça, ça n'a rien à voir avec Mbongo pour la évangélisation. Pourquoi? Tu comprends, bien. Et puis alors, la 3 Pierre à le billet. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies re re re re retenu une partie du prix de champ? S'il n'y a pas été vendu, n'était resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas N'était-il pas à ta, ta disposition? Comment tu mets en ton cœur un pareil dessein? Pierre lui adressa la parole, dit, lui, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu euh, donc le champ? Oui, répondit-elle répondit C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit. Comment vous êtes-vous êtes -vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Alors, les allez histoire, surtout dans à début, n'est-ce pas, dans des Apôtres chapitre 2, 3, tout comme on a que, tant que l'Église est ensemble, n'est-ce pas, comme dans ils avaient des biens en commun en commun. Et il y a eu un moment, c'est donc, euh, c'est de là même tant que nous avons donc, il un conflit, il y a un conflit, il y a un so, chapitre 2-3 pour comprendre que Pierre, maintenant, bah, ba, bah, concentré ma, bah, il a fallu le système, un équitablement n'est-ce pas groupe ça ça n'a rien à voir avec un euh, évangélisation donc nous sommes la lumière du monde pourquoi puisque la lumière c'est la vérité il faut tout un message un allées réellement message vrai avec la vérité et lorsque la bible nous dit que nous sommes le donc le sel du monde lui le sel sert à conserver afin que pourture et salmapper c'est à dire donc mungwa musala mungwa zakanine est bon babilo pour polater c'est pourquoi tu verras un poisson conservé na mungwa ko comme alika ya bousan pola bref une comme quoi que non la mission n'est-ce pas il y a côté abino la vérité et bateau qu que il faut pèse un bon bah, ça, évangélisation, bah, les, pourquoi? Ils veulent amasser. Or, celui qui vient pour amasser, il n'aura même plus la, donc, le courage ou la force de te prêcher la vérité sur ta vie chrétienne, sur ta vie spirituelle, sur le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, il en a besoin, y a, bah, ça, il y a bateau, il un message, il y a solo. Bandeko, boyo kanga malamu. Yo z'as kangai, même ceux que z'as coco que postez par jour versé moko, euh, tu es en train de evangeliser. Ceux que z'as peine mes peut être au quotidien à la barre message. au lieu au quotidien à la barre message, y a il y a, y a ma politique, maman bar ma théâtre. Tu te tiens à part par jour versé mi balé mi cette part bar tout. Les gens qui vont te suivre, n'est-ce pas peut être moko la maman que z'as saisi. Nous sommes vraiment ouverts à la question de grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse déjà pour le moment ou le temps que vous avez passé avec nous et avec notre numéro il émission, il y a Paulé la Lumière. Shalom.